Bonjour, euh, cette fois je vais commander le, le servomoteur et l'LCD par Arduino. Donc euh, l'interface euh, graphique contient deux onglets. La première est pour la configuration de l'LCD. La deuxième est pour la commande du nombre de, du servomoteur et, euh, de, et du texte de l'LCD. Et on a euh, un affichage 3D du servomoteur. Le bloc diagramme euh, contient euh, une initialisation euh, de communication avec l'Arduino, une initialisation euh, du module euh, LCD et euh, une initialisation euh, du servomoteur. Maintenant, si je change la, la valeur de l'angle, euh, l'affichage 3D euh, va être changé et, euh, angle, et je vais commander le cerveau ainsi que le CD pour afficher euh, la valeur de l'angle. Si j'appuie sur le bouton stop, je vais arrêter l'exécution de cette VI. Et si je veux afficher un autre texte sur l'ECD à part l'angle du cerveau, il suffit de modifier euh, le texte de, de l'ECD Je vais brancher l'arduino au PC. Maintenant, je vais exécuter le VI. Je change la valeur de l'angle, et voilà, 91 degrés, je vais passer au 0 degrés, euh, pour mettre 3 degrés, c'est le 3 degrés, maintenant, au, soixante... au cent soixante dix, Et ben, cent soixante -dix. je veux afficher le projet ici à haut voilà le projet ici en haut